Merci à Sarah et à toutes les organisatrices de Payton Gynéco et compagnie pour leur invitation. Je vais donner un aperçu rapide de l'apparition du terme « violence obstétricale » dans la littérature scientifique telle que nous pouvons la retracer avec les outils documentaires de la FAR. Depuis deux ans, on parle plus précisément de « violence obstétricale » et « gynécologique » car les deux sont liés dans une problématique de violence sexiste. Qui nous sommes L'Alliance francophone pour l'accouchement respecté, ou AFAR. Cela paraît très ambitieux, mais notre association compte seulement 37 membres, 35 femmes et 2 hommes, 9 sages-femmes, des membres résidant en France, au Québec, en Australie et en Suède. Et deux coprésidentes, Alison Passieux et Barbara Strandman. Notre combat principal est celui pour la liberté de choix. C'est d'ailleurs aussi celui du CIAN qui a été fondé la même année. Exercer un choix suppose d'avoir accès à une information complète et loyale. Nos outils sont des outils documentaires et de communication. Ma spécialité professionnelle, c'est la documentation scientifique et l'archivage numérique. L'accès aux publications médicales est destiné autant aux usagers des services de maternité qu'aux professionnels de santé qui souhaitent améliorer leur pratique. Nous avions aussi en projet des outils comme des wikis, réseaux sémantiques, etc. pour partager de l'information juridique. Mais ça n'a pas démarré par manque de continuité dans les engagements. Et aussi parce que les données juridiques sont particulières à chaque État, alors que le scientifique est international. En France, la majeure partie de notre activité est intégrée à celle du CIAN. Ce collectif s'est constitué en association en 2006 afin de bénéficier de l'agrément du ministère de la Santé pour la représentation d'usagers. Pour travailler efficacement, il faut croiser les expériences et les points de vue d'un maximum d'associations, sinon chacune réinvente la poudre et en se satisfait de feux de paille qui ne change rien sur le long terme. Nous avons aussi déplacé vers le CIAN la gestion des recours face aux pratiques inacceptables en obstétrique et développé une plateforme informatique pour leur suivi. Enfin, bien entendu, nous nous reconnaissons dans le combat de nous toutes. Depuis la création de la FAR en 2004, nous sommes en lien avec les militantes québécoises du regroupement Naissance-Renaissance qui vient d'être rebaptisé regroupement naissance Respectée, Avec les Espagnols aussi, notamment dans leur combat sur l'épisiotomie. Les barrages sont linguistiques. Il est difficile de travailler à l'échelle strictement européenne et il existe aussi une demande grandissante en provenance des pays francophones d'Afrique. L'important est le lien entre la validité scientifique et la loyauté de l'information. C'est ce qui permet d'exercer un consentement éclairé. Les exemples correspondent à des actions que nous avons lancées et qui ont débouché sur des recommandations de pratique cliniques mais le combat n'est jamais terminé sur ces sujets, notamment la pratique très nocive de l'expression abdominale qui persiste malgré le coup de semonce de la Haute Autorité de Santé en 2007. Cette image d'expression abdominale qui date du 19e siècle est en cours d'actualité, alors qu'elle est supposée représenter une pratique de « peuple primitif ». Ici, on voit que c'est le père qui est chargé d'appuyer sur le ventre. Mais j'ai entendu récemment le témoignage d'un père qui était tout fier qu'on lui ait confié ce rôle. C'est pratique, car on ne peut plus accuser les soignants. Il y a donc une hiérarchie d'exercice des pouvoirs médicaux, du médecin sur la sage-femme, de la sage-femme sur le conjoint et du conjoint sur la femme au bas de l'échelle. Au cours des années, plusieurs formes de dénonciation des violences obstétricales ont vu le jour. Déjà en 1999, la canadienne Leila McCracken avait publié son témoignage choc Rape. The 20th century, qui associait les interventions obstétricales à des viols. Marc Girard a étendu la protestation aux violences gynécologiques, de même que Martin Winkler à la même époque. Puis, des ouvrages plus récents ont actualisé le concept. Notre base de données bibliographiques contient plus de 3000 fiches. L'accès en est public et toute personne intéressée par la documentation peut y contribuer en tant qu'éditrice. Voyons d'abord une requête sur le mot-clé VO qui renvoie à 147 fiches aujourd'hui. Voilà nos plus anciennes références. En fait, on pourrait remonter à Sheila Stubbs, qui en 1958 parlait de cruauté dans les maternités dans le magazine « Ladies Home Journal ». J'ai choisi de mettre en exergue le travail d'Hélène Vadeboncoeur au Québec qui a publié son travail de thèse sur ce sujet en 2004. Vous voyez qu'en 2009, à la HAS, on parlait plutôt de maltraitance ordinaire dans les établissements de santé, mais sans se limiter à l'obstétrique. Donc la dimension sexiste n'était pas mise en avant. Remarquez l'apparition de violencia obstétrica comme violation des droits humains au début des années 2010 en Amérique du Sud et Obstetric Violence dans les pays anglophones, dont on dénonçait l'incidence sur le stress post-traumatique. Enfin, le travail fondateur de Stéphanie Saint-Amand, docteur en sémiologie au Québec, membre de la FAR depuis le début, malheureusement décédée en 2017, à 42 ans, Voici une récente publication. Je montre ce détail pour illustrer ce qu'on trouve dans la base de données. Elle est trilingue, français, anglais, portugais. Dans chaque langue, nous rédigeons un argument qui résume en une phrase de quoi il s'agit. Les boutons jaunes permettent de copier en un clic. Ici, on a copié la notice qui peut être directement collé sur un blog ou sur un message Facebook ou Twitter. Voici la fiche détaillée. On y voit le résumé dans la langue de l'article, mais on peut le traduire dans les autres langues avec l'aide d'un outil de traduction automatique. Pas besoin d'être documentaliste. Certaines fiches peuvent être classées dans des dossiers selon un thème transversal. La même fiche peut apparaître dans plusieurs dossiers. Nous allons voir ce qu'il y a dans le dossier VO VO en France. Dans ce dossier, on a 24 fiches dont on voit ici les plus récentes. Ce sont des rapports, des communiqués de presse et des articles publiés en France dans le débat sur les violences obstétricales. On peut aussi connecter entre eux des articles, par exemple si l'un sert, si sert de complément, de commentaire ou de réponse à l'autre. Nos travaux en cours comprennent en premier un travail très documenté sur le stress post-traumatique consécutif à l'accouchement en cours d'achèvement. Le stress post-traumatique est un des effets les plus fréquents des violences obstétricales, mais le plus souvent ignoré ou mal diagnostiqué. Cette observation est parfaitement en phase avec les vécus des viols et agressions sexuelles. Le consentement éclairé. C'est une notion qui existe dans le Code de la santé publique français mais qui est très différemment interprétée par les usagères des services de maternité et par les soignants. La centralité de cette question est apparue récemment dans une discussion au CIAN. Nous avons donc créé un mot-clé « consentement éclairé » en le plaçant dans la branche du droit. Mais, le vrai changement consisterait à passer de la notion de consentement à celle de choix. Autrement dit, de l'acceptation passive d'un acte à celui du choix exercé en toute autonomie. En fait, c'est le même problème dans le mariage traditionnel, où la femme devait consentir à prendre pour époux telle personne. Ou encore dans un acte sexuel, qu'on catalogue comme « consenti ». C'est ce changement de paradigme que proposent des sages-femmes québécoises. Catherine Gerbelli nous a précisé que le choix éclairé devrait répondre à cinq questions. Quels sont les pour de l'intervention en question Quels sont les contres de l'intervention Quelles sont les alternatives Qu'en dit la littérature scientifique et qu'est-ce qui se fait dans la communauté. Je vous remercie de votre attention.